patienter jusqu'au début de notre rencontre prévue à 14 heures, je vous partage mon écran et je vous invite à vous rendre sur le site menti.com et à entrer le code 86 98 11. Sur le site, vous êtes appelé à vous prononcer sur la question suivante. Quelles caractéristiques permettraient de soutenir des apprentissages tant en présence, à distance qu'en mode hybride dès la rentrée 2021? Vous pouvez entrer jusqu'à trois réponses, donc un mot, ou un court assemblage de mots. Il faut faire patienter à nouveau, on va aller voir ce que ça donne en live. C'est toujours plaisant de voir apparaître tout ça. Voilà, on a des petits changements, ceux qui voient à mon écran. Super. Bien. Yeah. Alors, 14h01, nous nous lançons. Il me fait plaisir de vous accueillir cet après-midi. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Mon nom est Nathalie Anger. Je suis du Service national du récit de la formation à distance. Alors, je laisse encore quelques instants le petit menti.com à l'écran. Alors, cet après-midi, d'entrée de jeu, je vous mentionne que nous avions prévu une formation qui a changé, a évolué suite à l'annonce ministérielle avec le, le scénario de retour en classe pour nos jeunes du primaire et du secondaire. Donc, de façon agile, on s'est tourné sur un dissous, comme on dit, puis on vous présente quelque chose de différent. Puis, on a déplacé des trucs qui auront lieu lors de la formation 3 parce qu'on trouvait important, euh, suite à cette annonce-là, de, de tenter de mieux répondre à vos attentes, à vos besoins, puis de... de, de, de de faire en sorte de mieux préparer peut-être une organisation scolaire en fonction de ce scénario-là. Alors, c'est plaisant de vous voir dans le Menti. Alors, les caractéristiques ici, on voit équipe, rétroaction, support, environnement numérique d'apprentissage, contenu ayant du sens, culture d'apprentissage, engagement, convivial. C'est magnifique de vous voir. Je vous invite, ceux qui ne l'ont pas fait. Menti.com, vous entrez le code 86 98 11. Et vous avez droit à trois réponses, donc un mot ou une courte expression à trois reprises. Alors, encore quelques secondes. Pendant ce temps, dans le clavardage, je vous invite à écrire le nom de votre organisation, de même que votre fonction. Et ma collègue Stéphanie va vous indiquer le lien pour avoir accès au documents qui va accompagner les réflexions de cet après-midi. Alors, bienvenue à tous. Voilà, quelques secondes encore. C'est toujours plaisant de voir évoluer le tableau. Alors, nous allons y revenir. Mmh. Est-ce qu'il y a des mots là-dedans qui vous surprennent? Il y en a qui vous font réfléchir, qui vous interpellent prat... particulièrement. Puis, vous savez hein, que plus le mot devient gros dans un nuage de mots comme celui-ci, plus il a été répété. Donc, il est dans l'esprit des gens. Là, ça revient régulièrement dans vos réponses. Donc flexibilité, rétroaction, leadership, communication, simplicité, efficience numérique, relations enseignants-élèves, c'est magnifique de vous lire. Alors nous avons 22 participants, je vous laisse poursuivre. Je reviens maintenant à notre présentation ici. Alors, notre équipe aujourd'hui, je suis en compagnie de Guy Gervais, non pas Guy Gervais, Guy Gervais n'est pas avec nous cet après-midi, je suis en compagnie d'Étienne Roy, d'Yvon Kemner et de notre stagiaire Stéphanie Audras. Et nous avons cet après-midi un invité avec nous. Il s'agit de M. Benoît Petit. Benoît Petit, peut-être certains d'entre vous connaissent, Service national du récit des gestionnaires scolaires. Alors, Benoît, je t'invite à prendre la parole et à te présenter quelques instants. Oui, bien sûr. Ça, c'est le tartage. Oui. Euh, en fait, tu vas... OK, tu vas c'est le partage. Tu veux que je, je vais partager la présentation pour la suite des choses? Ah ou... oh, non, je peux poursuivre, mais je... Okay. je voulais que les gens te voient en gros, là. Donc, je l'intervenant. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous cet après-midi. Moi, je travaille, je suis à la commission scolaire de Saint-Hyacinthe. J'ai vu que nos coordonnatrices est, là, est ici. Marie-Ève, bonjour. Et euh, donc, Saint-Hyacinthe, on héberge le service national du récit à l'intention des gestionnaires scolaires qui vise à soutenir l'implantation du plan d'action numérique. Euh, donc soutenir les gestionnaires, des, des commissions, des, des centres de services scolaires et des, des écoles, des centres de, de formation euh, pour implanter le numérique. Eh bien c'est sûr que nous dans le contexte de pandémie, euh, le travail on s'est euh, préoccupé beaucoup de la des, des défis à relever actuellement et en collaboration avec les services nationaux. Euh, en formation à distance, on est en train de développer des ressources, des sou du soutien pour aider les choix, les guider les décisions qu'on aura à prendre puis essayer de nous, vous soutenir dans, la, dans le fait de vous, que vous avez à vous organiser hein, par rapport à, à ce qui s'en vient. On a eu des belles annonces ce matin, des annonces un peu plus claires du moins. Donc, ça va nous aider à un peu guider nos choix. Excellent, merci Benoît. Alors, on retourne ici à notre présentation. Je vous invite ceux et celles qui se joignent à nous de mettre à muet votre microphone. Oh. Si C'est apprécié. Merci. Alors, Benoît va nous présenter des trucs vraiment, vraiment importants, intéressants. Alors, la formule de la rencontre, c'est la même que la dernière fois, c'est-à-dire on veut que la rencontre soit brève. En d'une heure, on voudrait que ça soit terminé. Elle est enregistrée. Donc, le format bref fait en sorte que sur les trucs que vous avez peut-être accrochés, vous auriez aimé les revoir. Mais puisque c'est enregistré, même si ça a passé vite lors de la présentation, bien, vous allez pouvoir avoir accès. La semaine dernière, bien, il y a deux semaines quand on s'est vu, c'était avec la plateforme Via. Via euh, a énormément de retard dans la transmission des enregistrements. Donc, je n'ai pas encore reçu l'enregistrement de la rencontre 1. De là, le, le choix d'aller sur Zoom aujourd'hui pour avoir accès le plus rapidement possible à l'enregistrement. Donc, c'est hors de notre contrôle. On est désolé. Suivez-nous sur notre page recifad.ca pour savoir là, quand l'enregistrement sera disponible. Et il sera également disponible sur notre chaîne YouTube. Stéphanie va vous mettre les liens dans le clavardage. On veut également que ce soit participatif aujourd'hui. Alors, pour ceux et celles qui étaient présents lors de la dernière rencontre, on met à votre disposition un document questions-réponses, dans lequel vous allez pouvoir, au fur et à mesure, écrire des réponses, et des questions, pardon, et les membres de notre équipe à tour de rôle vont aller répondre tout au long de l'après-midi, de même qu'après la rencontre. Donc, vous allez avoir réponse à tout. Et on va également aller chercher les questions qui sont présentes dans le clavardage pour les inclure Inclure dans ce document questions-réponses-là. Vous aurez tout ça en, euh, disponible sur notre page Récifade également. On l'a vu soutenu, alors de la même façon que la dernière fois, notre équipe sera disponible pour répondre à vos questions. Donc, nous avons prévu, je vous en reparle à la fin, une salle de clavardage. Vous serez invité à prendre rendez-vous avec nous et ça aura lieu ces rencontres-là d'échange lundi qui vient, donc le 22. Ça va, mes collègues m'interrompent s'il y a quelque chose. J'ai oublié de changer ici, on n'est plus dans Via, on est dans Zoom, excusez-moi. Alors, les outils pour le clavardage, je vous avez vu. vous avez noté tout à l'heure le nom de votre organisation, excellent. Ceux et celles qui connaissent les différentes fonctionnalités de Zoom pour interagir, annoter, etc., vous êtes invités à le faire. Le document collaboratif dont je vous parlais, le voici. Alors, dans le clavardage, Stéphanie va vous mettre le lien. Alors, vous allez vous rendre à la rencontre 2 et vous allez pouvoir poser les questions et notre équipe va pouvoir s'ajuster et répondre rapidement. Je représente de nouveau le plat de lettre, donc rapidement. C'est un outil intéressant pour annoter vos coups de cœur, vos petits commentaires, etc. Pour nous, c'est plaisant de vous lire. Je passe rapidement. C'est un outil que peut-être vous connaissez et qui est intéressant à utiliser avec vos collègues, vos formations ou encore dans vos enseignements. L'objectif de la rencontre 2. Dégager des pistes de réflexion pour répondre à la question comment planifier la rentrée 2021 pour qu'il n'y ait aucun bris de service. Vous vous rappelez lors de la rencontre 1, nous avions axé beaucoup sur l'installation des plugins Moodle, les cours qui seront disponibles par la CSBE et par les récits disciplinaires, donc histoire, français, anglais, art plastiques, maths, sciences. Mais cette fois-ci, c'est de façon plus pédagogique ou encore plus organisationnelle qu'on interagit avec vous. Le communiqué de presse du ministre Roberge diffusé aujourd'hui, si ce ne l'est déjà fait. Je vous invite tout à l'heure à aller le lire. Donc, ça vous donne vraiment des repères, comme Benoît le mentionnait, donc plus clair que ce que nous étions là, euh, dans les dernières semaines. Donc, on ne sait vraiment plus vers quoi on se dirige. Donc, vous êtes invité à le lire. Stéphanie va mettre également le lien dans le clavardage, puis il est dans le document d'accompagnement. Donc, vous avez ici plusieurs points, plusieurs balises qui ont influencé un petit peu, comme je vous mentionnais, le, le, le remaniement de notre présentation. Je sais que c'est rapide, mais je vous rappelle que c'est enregistré, donc vous allez pouvoir y revenir à votre rythme. Alors, comment planifier la rencontre 2020 -20 pour qu'il n'y ait aucun bris de service? Alors, je cède maintenant ma place à mes collègues d'abord Étienne et Yvon, puis plus tard Benoît, qui vont vous parler de comment planifier ça et de quelle façon on pourrait y arriver. Alors, c'est à titre subjectif, je le rappelle, ce qu'on vous présente aujourd'hui, vous allez chercher ce qui, pour vous, peut être intéressant, pertinent, à adapter en fonction des réalités de votre milieu. Alors, messieurs, à vous. Alors, bonjour tout le monde. Donc, avec l'annonce du ministre d'aujourd'hui, on a, comme Nathalie l'a dit, on s'est reviré sur une un scène plus pour, fort, vous, ton micro, je pour vous offrir un contenu euh, plus adapté à la situation. Euh, là, ce qu'on veut faire avec vous, c'est regarder comment est-ce qu'on peut planifier la rentrée 2021, 20, et on a dégagé six questions qu'on trouvait essentielles de répondre pour arriver à, à mettre en place la, la rentrée 2021. 20, la première, c'est comment engager le personnel scolaire pour relever ce défi, à la fois dans la collaboration, dans la continuité dans l'adaptation. Comment favoriser une uniformisation des outils en prenant en compte des besoins des apprentissages? Parce qu'on sait que l'uniformisation des pratiques et des outils, c'est un facteur qui influence la réussite des élèves. Comment mettre en place une organisation scolaire flexible en prenant en compte les divers contextes présence, distance, hybrides? Donc, dans l'annonce du ministre aujourd'hui, les commissions scolaires, bien, les centres de services scolaires vont avoir à mettre en place un plan d'urgence. Et pour les secondaires 4 et 5, bien, nous devons réfléchir à comment organiser le service. Là, on peut peut-être aller en mode hybride ou euh, de la même façon qu'en secondaire 1 au cours premier cycle. Comment assurer le soutien logistique technique à tout le monde? Donc, ces solutions-là vont passer par la technique sans, sans aucun doute. Euh, comment est-ce qu'on fait pour cerner les pratiques qui ont le plus de chances de porter des fruits? Il y a de la recherche qui est faite en formation à distance, en formation hybride. Il faut falloir identifier les, pr les pratiques et transmettre la bonne nouvelle finalement. Euh, former, euh, comme notre point 6 euh, dit, comment former le, le, le personnel qui doit s'adapter à cette situation-là. Donc, ces six pôles-là, il faut falloir les travailler, puis une façon de les travailler, c'est en communauté d'apprentissage professionnel. Donc, euh, il y a 90 des commissions scolaires qui ont participé aux rencontres sur la mise en place des communautés d'apprentissage professionnel. C'est quelque chose qui est connu et c'est un outil qui va être intéressant à mettre en place là, pour euh, arriver à relever ces défis-là. On en parlera un peu plus tard. Donc, euh, quand on commence à penser à organiser l'an prochain, si on regarde une organisation scolaire traditionnelle, on commence par, euh, ben, si on regarde ça de façon euh, très, très simple, l'organisation scolaire, c'est mettre en relation des individus, des enseignants, des élèves, des intervenants, dans un espace lieu qui, traditionnellement, est une classe, mais qui, si on va vers de l'hybride ou vers de la distance, il va être autre chose. Dans un espace-temps, qui, euh, qui était un horaire là, dans, un, dans un système traditionnel. Et si on va vers euh, quelque chose qui est en ligne ou hybride, bien, ça va être une autre façon d'organiser le temps. Et avec du matériel pédagogique. Donc, euh, souvent, c'est du papier dans une organisation scolaire traditionnelle, avec les modules que la CSBE a distribués et d'autres ressources que le REC sont en train de distribuer aussi, et qui vont être créés là... Euh, par les organismes choisis par le gouvernement. Donc, il va y avoir du matériel disponible qui va, va falloir mettre à la disposition des, euh, des enseignants pour organiser l'année. Pour partir de tout ça, il faut partir avec quelque chose qui est humain. Puis je laisserai Benoît parler des neuf principes qu'il a mis en place, qu'il a énoncé pour euh, mettre la table là, à une organisation scolaire euh, qui, qui va répondre à, à la situation, là, soit en présence, soit en distance, soit hybride. Merci, Étienne. Merci d'avoir mis la table. C'est vraiment important, les éléments dont tu viens de parler, le design pédagogique. Hein, c'est le cœur de, de ce qu'on a à faire, c'est de travailler les apprentissages. Et donc, travailler les apprentissages, ça ne se fait pas par magie. Il hein, y a des choses à mettre en place. Puis, hein, ce que, le, le, la dynamique donc, que tu viens d'expliquer, Étienne, est vraiment très, très importante à avoir en tête tout le long de ce qu'on va avoir à, à travailler. Puis, dans vos organisations, si vous avez à réfléchir à ces questions-là, c'est un élément important à, à, à toujours se rappeler, hein, ces, ces pôles-là euh, qu'Étienne, que, qu tu viens de nous présenter. Alors effectivement, euh, Nathalie, si tu veux, tu peux avancer le, la diapositive. Je vais vous en parler des, des, des euh, les neuf principes tout à l'heure, mais d'abord, euh, euh, je voulais vous parler un peu là, de, la, de deux concepts importants quand on parle de changement, de situation. On est tout le monde hein, depuis trois mois en situation de changement. On dirait que ça change même trois fois par semaine. Donc, on est constamment en train de s'adapter à des nouvelles annonces de distanciation de ci, de ça. Puis même ce qu'on nous annonce, c'est qu'à l'automne, mais vraisemblablement, il y a des possibilités que ça bouge tout au long de la vie. Alors, deux éléments importants à regarder pour être capable de mieux aussi saisir les principes dont je vais vous parler, c'est de, de s'intéresser au fonctionnement du cerveau. Je vais faire donc deux rappels, un sur le fonctionnement du cerveau, puis l'autre sur la dimension affective qui est très agissante quand on est dans des situations de changement comme celle-ci. Donc, on peut avancer, Nathalie, euh, dans euh, Steve Masson, quand il parle du cerveau. Hein, vous connaissez peut-être Steve Masson, qui est un spécialiste en neuroéducation à l'université à lucam en fait, à Montréal. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le, le cerveau, c'est comme une forêt, une forêt qu'on a à défricher. Et donc, on a à créer des liens neuronaux. C'est comme des sentiers qu'on trace dans la, dans la forêt. Et euh, c'est pour ça, d'ailleurs, que plus on trace un sentier souvent, plus on devient efficace à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle autom automatiser des tâches. Donc, Travailler des apprentissages, entre autres, c'est aussi travailler à défricher et à construire des sentiers, mais aussi à les emprunter très souvent, parce que plus on les emprunte, plus on devient efficace, on devient rapide. Et ça, notre cerveau il aime beaucoup ça, devenir efficace, à réaliser des tâches, à créer des liens neuronaux rapidement dans notre cerveau. Donc, c'est comme un sentier qu'on doit tracer. Mais parfois, quand on est dans une situation de changement, bien, défi... il arrive que notre cerveau il a de la difficulté à s'adapter, parce que euh, c'est soit qu'il rencontre des obstacles... Par exemple, Nathalie, veux-tu avancer? Est-ce que Nathalie, veux-tu que je vais présenter comme ça, je vais avoir un meilleur. Ça va aller, je vais être plus. J'allais euh... te le proposer tout à okay. l'heure, tu connais bon, mieux ben, ta présentation. Excellent. Bon, J'arrête ben, et je laisse Benoît je... prendre le contrôle. Je vais, Excellent. Je vais y aller comme ça, je vais y aller, ça va être, On va être plus voir. efficace de cette façon-là. J'y vais dans le partage, je vais être capable de faire le partage d'écran. Ça va aller. Ah, donc, tu as désactivé le partage d'écran. Oui, c'est ça. Bien, je, je vais. Sais pas. Redonne-moi le, le contrôle. Voilà. Que... Excellent. tous les participants, fait que tu vas, tu okay. vas y avoir accès. OK, donc parfait. J'y vais avec ceci. C'est parti. Donc, euh, est-ce que vous voyez ma présentation? Ça commence. Voilà, oui, on y est. Vous Je y confirme. Êtes. Excellent. Merci. Bon, ben, parfait. Je vais juste faire un petit truc pour me pouvoir suivre plus facilement. Très bien comme ça. Donc. Euh, c'est de donc, euh, euh, je disais donc que notre cerveau est habitué d'emprunter toujours les mêmes sentiers quand on est dans des situations de changement la difficulté qu'on arrive parfois c'est qu'on rencontre parfois des obstacles, on rencontre des choses on ne veut pas voir les autres sentiers qui se présentent à nous parce que c'est une situation qui est nouvelle, Puis notre cerveau lui ce qu'il a le goût de faire c'est de nous ramener dans le sentier qu'on connaît, toujours emprunter le même sentier, reprendre cette sentier-là, donc quand on est dans une situation de stress, de changement bien, on a de la difficulté à emprunter ce sentier-là ou encore il y a des sentiers qu'on voit mais qu'ils nous paraissent trop difficile. On, a, on se dit, je ne sais pas si en traversant ce sentier-là, euh, je vais arriver à fonctionner, à le faire fonctionner, mon cerveau, il va vouloir, il ne veut pas. En fait, c'est comme un peu, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, qui, nous, qui ne veut pas nous amener à ces endroits-là. Par contre, dans le fond, ce que nous dit Olivier Oudé, qui est un autre spécialiste en neuroéducation, il nous dit ce qui est important si on veut développer l'intelligence dans le cerveau, c'est de travailler à la fois l'automatisation, mais aussi ce qu'il appelle l'inhibition. Donc, être intelligent, c'est combiner efficacement les automatisations dans notre cerveau, mais les inhibitions. C'est quoi l'inhibition? C'est ce que lui appelle... La capacité à reconnaître que ma, ma, ma réponse automatique est très efficace, que j'utilise habituellement, n'est peut-être pas la réponse la plus adéquate en, en, en, en fonction du contexte qui se présente à moi. Petit exemple très concret, quand on conduit une automobile, au début, c'est très exigeant, on a plein de sentiers à traverser dans notre cerveau. On n'est pas rapide pour réaliser nos tâches, mais quand on conduit une automobile depuis longtemps, il y a plein de choses qu'on fait machinalement. Mais c'est super important d'être capable de savoir qu'il y a tout d'un coup, aujourd'hui, dans ma rue, quelqu'un qui pense qu'il n'était pas là, un enfant qui est. Qui marche tranquillement sur le bord du trottoir ou qui joue avec un ballon. Donc, je vais m'adapter. Mon cerveau va faire ce qu'on appelle des inhibitions, c'est qu'il va oups, arrêter son automatisme pour essayer de s'adapter à la nouvelle situation. Actuellement, on est donc devant un changement important. Puisqu'on a peut-être besoin, on a parfois tendance, beaucoup d'enseignants, surtout dans les débuts, là, quand on a dû retourner en enseignement à distance, en apprentissage à distance, on a eu tendance à reproduire les modèles qu'on avait d'habitude. Je fais une période de 75 minutes, je suis frontal pendant 75 minutes, je, je J'y je, je, vais, je, je, je lance toutes mes informations à mes élèves sans me préoccuper trop trop de, de tout le reste. Et ça, on a vu, hein, ça a amené des dérapes de toutes sortes de façons. Ça a amené des, des, des élèves démotivés. Ça a fait en sorte qu'il y a des enseignants qui avaient sentiment sentiment de perte de contrôle. Un paquet d'événements, des, des comportements inadéquats qui sont produits pendant ces événements-là. Ce qu'on a peut-être besoin de faire, en fait, c'est de passer du mode portrait au mode paysage. Hein? Parce que si on, on change notre caméra de base, on peut dire comme ça, c'est comme si on essaie aussi de, de mettre en commun nos différents sentiers qu'on a les uns et les autres, qu'on se mette à collaborer un petit peu plus avec les autres et qu'on essaie d'envisager en fonction des nouveaux défis qu'on a relevés de voir les choses autrement. Donc, c'est vraiment important de prendre conscience, tout le monde, de ça. Parce qu'on va prendre conscience que si on a tendance à vouloir répéter les mêmes comportements, c'est peut-être parce que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. qu'on a conscience de ça, ça nous aide à mieux nous adapter, à mieux faire face aux défis, à trouver peut-être des solutions plus créatives, nouvelles et qui vont être plus adaptées à la réalité, aux besoins, au contexte dans lequel on entre. A... Donc, premier élément, le fonctionnement du cerveau. Tracer de nouveaux sentiers, c'est vraiment important, fondamental. Surtout dans une situation nouvelle, comme on l'est actuellement tout le monde, à l'échelle planétaire d'ailleurs. Hein? Ce cerveau-là a besoin d'être adapté. D'ailleurs, quand je dis à l'échelle planétaire, j'ai aussi présenté ce principe-là lors de à, à la mission laïque française, qui est des écoles françaises qui se retrouvent partout sur la planète. Et ce qui était fascinant, c'est de voir que les défis qu'on rencontre au Québec, les gens rencontrent les mêmes défis à l'échelle de la planète, partout, c'est vraiment fascinant. L'autre élément qui est important, c'est la dimension socio-affective. Euh, donc, la, pour la dimension socio-affective, il y a quelqu'un qui a activé son micro accidentellement, le 601A99, etc. Là. Donc, s'il te plaît, si tu fais désactiver ton micro, ça aiderait à éviter les sons parasites. Merci. Donc, euh, la dimension socio-affective, ça, c'est l'autre élément super important qu'on a parfois tendance à négliger. Hein. Euh, D'abord, euh, peut-être on va faire un rappel aussi, la dimension émotion et sentiment, c'est deux éléments importants qui sont très présents depuis le début euh, de, la, de la pandémie, depuis qu'on est tout le monde confiné, puis qu'on a redéconfiné et tout. On vit tout le monde des émotions et des sentiments. Quelle différence entre l'un et l'autre L'émotion est plus vive, elle est plus euh, rapide, elle est plus forte, mais elle dure moins longtemps dans le temps, alors que le sentiment, c'est quelque chose qui s'installe plus lentement, qui est là plus longtemps, qui est plus stable, mais aussi qui est plus euh, associé à des valeurs, à des à des éléments plus... Plus fort, donc c'est plus difficile de faire bouger des sentiments que des, des émotions, mais parfois des émotions c'est peut-être des fois plus choquant parce que c'est plus vif, c'est plus fort. Donc ces deux éléments importants. Quand on est en situation de changement et qu'on a à composer avec l'affectif, souvent on a plein de défis à relever ensemble. Puis là on essaie de, de, faire, de parler de, de nos arguments. Moi je pense qu'on devrait organiser la cour d'école comme ça, moi je pense qu'on devrait euh, faire comme ça la formation à distance, moi je pense qu'on devrait faire notre horaire de cette façon-là. Tout le monde parle, donne des idées, puis on on a l'impression qu'on parle de rationnel, mais en fait, souvent dans ces discussions-là, vous avez peut-être remarqué que moi, je dis quelque chose, mon collègue, il dit comme on dirait le contraire, mais quand moi, j'essaie je de réexpliquer mon point de vue, on dirait qu'il répète sa même idée à lui, on dirait qu'on ne s'entend pas, qu'on ne se comprend pas. Ce qui se passe dans ce temps-là, c'est qu'en fait, le problème n'est pas rationnel. Le problème il est affectif. Il est en arrière-plan. puis comme... On ne le gère pas, on ne le prend pas en compte, on ne on, on, on, on tient pas compte du fait qu'on vit des sentiments, des émotions, mais il finit par prendre toute la place et il nous empêche justement d'avoir un dialogue constructif et il nous amène justement dans un dialogue de sourds parce qu'on ne parle pas, on ne gère pas les sentiments, les émotions. Et comment on fait pour gérer des, des, des émotions puis des sentiments? Bien, il, y a, il y a plusieurs euh, psychologues qui ont... Qui ont, qui ont la, la démarche que je vous présente, il y a plein de psychologues qui la la nomme pas toujours de cette façon-là, mais moi, c'est partie de mon expérience, mais il y a beaucoup de, de, de spécialistes en psychologie qui m'ont nommé ces, ces trois étapes-là. Première chose à faire, c'est de nommer les sentiments puis les émotions. Hein? Si on est craintif, si on est dépassé, si on trouve ça difficile, si on, on, ou encore si on, on est confiant et on est pressé, c'est important d'arriver à mettre des mots là-dessus. Mettre des mots, il ne s'agit pas de faire de la pop là, ou de faire de la thérapie de groupe où tout le monde on garrache nos émotions. pas ça L'idée, c'est vraiment de faire en sorte qu'on va ensemble mettre en commun nos idées, nos pensées, pour qu'on puisse trouver... À, à, aux, aux problématiques qu'on vit actuel, ensemble, est euh, capable de mettre des mots sur ce que l'on ressent, comment on se sent dans ces situations-là. Pourquoi mettre des mots là-dessus? Parce que si on arrive à mettre des mots, bien, on va pouvoir faire la prochaine étape qu'on appelle reconnaître. Euh, Tina Montreuil de l'Université McGill, spécialiste en psychologie et en éducation, elle a dit c'est normaliser les sentiments et les émotions, normaliser l'affectif, parce que dans le fond, c'est normal de ressentir toutes sortes d'émotions, parfois même contradictoires. On en a vécu, tout le monde, des émotions, des sentiments, parfois tout contradictoires. Puis ces sentiments-là, là, on ne peut pas les empêcher d'exister. Mais par contre, pas, si on les, on les nie ou si on fait semblant qu'ils n'existent pas, bien, on reste juste qu'ils vont être plus présents encore, mais encore, on aura encore moins de contrôle dessus. Parce qu'être capable de les reconnaître, de, de les rendre vali, valides, donc de leur, les valider leur existence. C'est ce que Tina montré appelle les normaliser. Donc, ça permet de faire l'autre étape, qui est de prendre en compte ces, ces émotions, ces sentiments-là. Les prendre en compte, bien, ça veut dire peut-être prendre conscience de ils sont reliés à quels défis, à quels besoins, à quelles problématiques. Et si on arrive à trouver ça à l'aide des, des, des solutions que d'autres ont trouvées à ces situations-là, on peut peut-être réussir à faire en sorte de dire ben, « OK, on a relevé ces défis-là, on a relevé ces problématiques-là, on les a pris en compte, je me sens entendu, je me sens reconnu dans ce que je ressens, dans ce que je vis, donc je suis peut-être plus disponible pour ramener le rationnel au premier plan, puis on va être capable de vraiment ensemble trouver des solutions. » Donc, deuxième élément très, très important, composer avec l'affectif, parce que si on ne compose pas avec l'affectif, c'est lui qui prend le dessus, puis on n'est pas capable d'avancer. Donc, très important, nommer, reconnaître, prendre en compte. Ça a l'air tout simple, mais c'est extrêmement complexe à faire parce que ce n'est pas simple de trouver le mot juste. Parce que si j'essaie de nommer pour toi ton émotion puis que je me trompe, ça se peut que ça fasse le contraire de ce que je voulais. Donc, ce n'est pas simple. Reconnaître, c'est rendre normal, dire accepter. C'est aussi développer, d'une certaine façon, une réelle empathie, pas une empathie par des mots qui dit oui, je te comprends ». Non, une empathie qui montre que je, je reconnais que c'est c'est valide de ressentir ce qu'on ressent. Donc, ce, si on ne fait pas ça, on risque de passer à côté du bateau pour plein de monde, pour mettre en place les changements qu'on a à faire. Donc, très, très important. Euh, euh, euh, je vais passer cette étape parce qu'on manque de temps. On va être sûr, euh, On voulait faire un retour avec vous euh, sur ce que vous retenez, mais peut-être on le fera à la fin des neuf principes ce temps-là plutôt. J'ai donc pro proposé un texte qui s'appelle Neuf principes pour, euh, pour inspirer l'action en éducation. Je l'ai, je l'ai fait paraître sur le site du Service national du récit euh, à l'information des gestionnaires scolaires. Si vous voulez, vous pourrez aller le lire. Je vous en parle aujourd'hui. C'est, j'avais par fait paraître deux textes d'ailleurs, hein, un sur, euh, un peu plus tôt au début de la pandémie, euh, sur l'importance de l'éducation, mais que c'est pas l'urgence, mais qu'il y avait une importance de besoin de justement faire cette inhibition, de s'arrêter, de réfléchir ensemble. Donc, c'était vraiment important. Donc, je vous parle aujourd'hui des neuf principes. Les neuf principes, je les ai, je les ai créés, mais j'ai travaillé ça en équipe avec plein de gens. J'ai soumis mes idées à, à plusieurs collaborateurs et collaboratrices des universitaires, plein de monde. Puis, ça m'a donné ce que ça donne aujourd'hui. C'est sûr que c'est adaptable, modifiable, transformable. C on, on évolue à, grand, à vitesse et grand vie, donc il y a peut-être des choses qui sont déjà peut-être besoin d'être actualisé. D'ailleurs, je vais vous en parler de certains qui ont besoin d'être actualisés. Neuf principes, je les ai pensés à la manière un peu de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que si on répond pas, à, si on prend pas en compte les principes qui sont à la base de cette pyramide-là, on risque d'avoir de la difficulté à mettre en place les autres éléments on a besoin dans ça. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là, mais c'est pas rigide, là. Des fois, on, la porte d'entrée, ce n'est pas toujours celle qui est à la base. On peut avoir des allers-retours aussi entre ces différents principes-là. Premier élément, la maintenir la relation. Donc, toutes les actions qui ont été menées au début de la pandémie pour garder une lien de confiance avec nos élèves, c'était fondamental. C'était super important parce que c'est la base de l'apprentissage. Hein. C'est nommé par plusieurs comme étant l'effet enseignante ou enseignant. Là. Cette relation de confiance que j'ai réussi à établir avec mon élève, fait en sorte que je suis capable de l'engager dans des apprentissages, qui vont faire en sorte qu'il capa... va vouloir réaliser ces défis-là qui vont être devant lui, parce qu'il va avoir confiance à la relation, il va avoir confiance que ce que je vais lui proposer, ça va être bon pour lui, pour elle. Donc ça, c'est vraiment important. Et en même temps, mais quand on crée cette relation-là, ça a permis à toutes les enseignantes et enseignants qui avaient réussi à garder cette relation-là, de dresser le portrait de la disponibilité de leur leurs élèves à distance ou même en présence, quand ils sont son, eu à revenir en classe. Donc, premier élément, maintenir la relation. Deuxième élément, prendre soin. Okay? Ce n'est pas parce qu'on crée une relation avec quelqu'un que nécessairement on est à l'écoute de ses besoins, mais ça devient très, très, très important de faire ça aussi, de démontrer de l'empathie de normaliser les sentiments, comme je vous en parlais tantôt quand on parlait de gestion donc de démontrer une réelle empathie envers nos élèves, d'être à leur écoute. Parce que tout ça, là, cette, vie, cette, cette, cette dimension affective, elle est très variable. Nous, moi, le premier, pendant la pandémie, il y a des journées, là, je me levais le matin, j'étais super motivé, je, je voulais transformer la planète, je voulais aider tout le monde. Puis euh, des fois, le lendemain, j'avais juste le goût de me rouler en boule, puis de, de, de, de rien faire parce que je me demandais si ce que je faisais, c'était utile, si ça servait à quelque chose, ou j'étais juste déstabilisé. Tout ça, c'est tout à fait normal de vivre des émotions, même parfois même dans la même journée, vivre plusieurs émotions en, vari... en très variables parce qu'on est très déstabilisé par la situation changeante. Donc, tout ça, là, ça peut évoluer. Ce n'est pas parce qu'une journée, on va bien, que nos élèves vont bien une journée, que nécessairement le lendemain ou l'après-midi, ça va encore bien. Donc, c'est une action qui est constamment renouvelée. Très, très important. Deux premiers éléments, relation avec les élèves, avec les apprenants, puis prendre soin. Et si vous êtes gestionnaire, bien, ça, c'est aussi vrai avec votre personnel. Donc, maintenir la relation avec votre personnel, prendre soin de votre monde, vous intéresser à est-ce qu'ils est qu en sont, comment ils sont, pour les soutenir, les aider, leur montrer que vous vous préoccupez d'eux. C'est aussi important, donc très, très important. Troisième élément de la, de la pyramide, c'est d'ajuster nos attentes. Okay? L'idée, ce n'est pas de, de niveler par le bas, hein? ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que si j'arrive à trouver les attentes justes, ben, je vais peut-être être plus capable de m'engager. Et souvent, on a tendance, quand on est dans des situations comme ça qui sont changeantes, à vouloir maintenir les mêmes attentes que d'habitude parce qu'on se dit, sinon je vais être en retard dans mes apprentissages, sinon mes élèves vont accumuler trop de retard. Ah, on, on veut maintenir la pression très élevée, mais ça, ça risque des fois de frapper un mur, puis de, de faire en sorte qu'on aille moins bien, moins vite. Donc, ben, souvent, là, ajuster les attentes, c'est les baisser du moins au départ pour pouvoir permettre de démarrer quelque chose. Baisser ben, les attentes envers nos élèves mais aussi envers les parents, si on est en apprentissage à distance, là, plein plein de monde ont témoigné de l'importance du rôle des parents. Donc, si on veut qu'on ne demande pas à l aux parents d'être l'enseignant à distance, mais si il est là pour soutenir, pour encourager, puis, puis aider l'élève à se faire un horaire, à être présent, à répondre à des petites questions à gauche, à droite, c'est fondamental. Donc, baisser ben, les attentes envers les parents pour que les parents ne se sentent pas dépassés, mais aussi envers soi-même, vous-même, peut-être être, être à accepter que peut-être tout ne sera pas parfait comme vous le souhaitez, vous le souhaiteriez. On sait en éducation, on est très exigeant, on veut toujours que les choses soient parfaites, être super bien, mais peut-être que des fois on a besoin de les baisser ces attentes-là. On a aussi besoin de, de, de donner confiance, c'est-à-dire de nourrir le CEP de tout le monde, le sentiment d'efficacité personnelle. Thérèse Bouffard en parle beaucoup, on la connaît, est à Lucam. D'ailleurs, je l'avais euh, en causerie euh, cette, cette, euh, la semaine dernière, elle est venue nous parler de, de, de l'importance de soutenir le sentiment d'efficacité personnelle. Et ça, là, ça veut dire quoi? D'ailleurs, ce que ça dit, c'est que, ce que nous dit Thérèse, c'est que, et ça, ça vient de Ben un Américain, ça dit que si on croit que quelqu'un est capable d'apprendre, Bien, il y a beaucoup plus de chances d'apprendre que, que supposée, euh, euh, ses supposées capacités cognitives. Le, le fait de croire en la capacité de quelqu'un de réussir est plus déterminant sur sa capacité à réellement apprendre que... que... Que des capacités cognitives. Donc, c'est super, c'est vraiment très, très important de croire en nos élèves, en leur capacité d'apprendre, de croire en notre personnel, en leur capacité à relever les défis. Mais pour ça, c'est pas magique. Hein? On peut combiner avec ça d'autres données qu'on sait, le Vigotsky qui nous parle de, de, de la zone proximale de développement, c'est-à-dire d'être capable de proposer des défis justes, c'est-à-dire assez, mais pas trop grands, qui vont faire en sorte qu'on va s'engager, que ça va nous paraître quelque chose d'atteignable, mais qui va nous donner un challenge, qui va nous donner le goût. Donc, ça, c'est super important. Donc, de croire en eux, de croire en notre personnel, de croire en notre équipe, de croire en nos élèves, fondamental, de garder ça en tête tout le long. Donc, quatrième principe. Cinquième principe, c'est celui de cibler des actions. Là, là on va commencer l'année, là. peut-être que tout le monde va être en classe, peut-être sauf le deuxième cycle secondaire, c'est peut-être un peu moins clair que tout le monde va être là à temps plein. Là, il y aurait peut-être un mode hybride là, au deuxième cycle du secondaire. Mais là, on aura des gens qui vont être avec nous en classe. Mais si on devait demain matin, ou bien non, rendu, je ne sais pas, moi, à mi-octobre, et la deuxième vague arrive, il faut tout remonter, se confiner à la maison, on est obligé de poursuivre les apprentissages à distance. mais On va avoir besoin peut-être de se donner des repères pour savoir comment on va guider nos actions, quelles actions on va faire pour quels acteurs. Là, actuellement, on n'a pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à ça, ce qui fait que sinon, on est allé comme on pensait au mieux, puis on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait, mais là, on a du temps de recul, on peut s'arrêter. Peut-être que ce qu'on peut faire, c'est servir de, du modèle de la RAI, plusieurs en éducation connaissant là, la réponse à l'intervention. Moi, je me suis inspiré de ce modèle-là, j'ai divisé la, la, la, la pyramide de la RAI en deux catégories. Une, sur les conditions d'apprentissage, ça, ce n'est pas le modèle parfait, ce n'est pas tant le modèle de, de la RAI habituellement, mais moi, je me suis dit, à la maison, là, il y a trois éléments à se poser la question. Qu'est-ce qu'on a? Euh, a? Le premier élément, c'est de se demander est-ce que, les, on en parlait tout à l'heure, est-ce que les élèves ont un soutien d'un adulte à la maison pour les aider à s'organiser et répondre à leurs interrogations? Est-ce qu'ils ont la possibilité de s'isoler pour travailler calmement ou d'avoir un endroit approprié, du moins pour faire leurs tâches scolaires? Est-ce qu'ils ont accès à des technologies? récente, adéquate, complète. Donc, entre autres, l'enquête qu'a menée Thierry Carsenti pendant la, la, la pandémie a démontré qu'un petit écran, ça peut faire une partie du travail, mais il n'y a rien comme un plus grand écran sur une tablette ou un appareil, un, un ordinateur. Quand on a des tâches plus longues à faire, là, ça prend un, un écran plus grand, donc c'est nécessaire. Donc, est-ce que nos élèves ont ça tout le temps à la maison? Alors, des fois, on est des familles plus nombreuses, il n'y a pas de technologies pour tout le monde, ils n'ont pas toujours une bonne connexion Internet on pourrait essayer de dresser ce portrait-là, parce que ça, si on a ce portrait-là, ça va nous aider à cibler des actions. Donc, premier volet, les, les, le, le portrait de la situation. Les chiffres qui sont là, là sont approximatifs. Je me suis inspiré des données d'une de, de, enquête du CIFRIO qui disait que 98 des familles sont connectées à la maison. Bien, par contre, dans ces données-là, on n'a pas toutes les données sur euh, la, la quantité d'appareils à, à la maison, la désuétude ou non des appareils, la qualité de la connexion Internet n'est pas décrite dans cette enquête-là. Donc, ça peut dire que même si 98 sont connectés, mais il y en a par exemple, la seule connexion qui a Internet pour toute une famille, c'est le téléphone cellulaire de maman. Bien, ça, ça ne donne pas une super connexion puis ce n'est pas des conditions idéales là, pour l'apprentissage à la maison. Donc, à, à tenir en compte, c'est important. Euh, deuxième élément de la pyramide qui lui, est plus proche de ce qu'on connaît habituellement de la pyramide, la RAI, c'est-à-dire les difficultés d'apprentissage. Le, les, les, les difficultés d'apprentissage, on peut parler de trois facteurs dont on, peut, on pourrait observer un apprentissage à distance. C'est les, les, les, les difficultés elles-mêmes, donc la capacité à s'adapter à une situation, le, le, le besoin d'un soutien, puis la, la, les risques liés à, à des pertes, à, à, liés à, une, à une, un apprentissage à distance ou à un changement de contexte. Alors, on sait que 80 de nos élèves, là, normalement devraient être capables de s'adapter à, à, à la situation. Aussi, en classe, à partir du moment où on adopte des pratiques efficaces, et donc si on fait des apprentissages à distance, si on a des pratiques efficaces, on sait qu'on a à peu près 80 de nos élèves qui devraient réussir, alors qu'on va rester avec un 20 qui pourrait avoir besoin de soutien, même de soutien accru dans un 5% de nos élèves là, qui vont en avoir besoin. Ça, c'est à prendre en compte si on a des choix à faire sur quels acteurs vont aider quels élèves, de quelle façon. Et surtout, si on combine ces deux facteurs-là ensemble, ça pourrait nous donner un tableau qui ressemble à ceci. Hein, les conditions d'apprentissage, les difficultés d'apprentissage, si on les combine, bien, on va peut-être se retrouver avec peut-être pas 80% de nos élèves en apprentissage à distance qui vont avoir besoin d'un soutien accru, peut-être un petit peu plus que ça, mais on ne sait pas trop. Ça, vous êtes capable, vous, les enseignants, les équipes écoles, de dresser ce portrait-là quand vous êtes en contact avec vos élèves et quand vous vous planifiez au début de l'année, si vous vous préparez à ce qu'on va peut-être éventuellement devoir se reconfiner, on est capable de dresser ce portrait-là. Et ça, on aura un avantage net par rapport à cette année, parce qu'on aura eu le temps de s'y préparer. Mais voici des clés de lecture qui peuvent aider à dresser ce portrait-là. Donc, cinquième principe cibler des actions. Euh, sixième principe, choisir des technologies connues. Voyez-vous, ça, c'en est un que j'adapterais parce que ça, c'était plus au début de la pandémie, si on voulait être efficace à distance quand on commence qu'on n'en a jamais fait avec nos élèves, c'est peut-être mieux de partir de technologie. Ce que nous dit la même enquête dont je vous parlais de, de Thierry Carsanti, je vous parle d'une enquête. En fait, cette enquête-là, elle n'a pas été publiée encore. C'est lors d'une causerie que j'ai eue il y a deux semaines avec Thierry Carsanti. Non, la semaine dernière avec Thierry Carsanti, ils me rapportait qu'eux, ils ont, ils ont fait une enquête auprès de 5000 répondants, je pense que c'est des familles, qui ont vécu l'apprentissage à distance ou le confinement, voir comment ça se vivait. Et une des choses qui est ressortie, c'est que Là, là, il n'en pouvait plus, les familles, d'avoir 8, 12, 15, 50 technologies différentes pour se connecter, pour travailler à distance, pour ci, pour ça, pour ça. Et que ça, c'était très difficile à gérer parce que parfois ça marche, des fois ça ne marche pas. Là, j'ai une tablette, des fois j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, ça ne marche pas tout. Là, ce qu'il disait, c'est essayons d'harmoniser nos technologies plutôt. Mais les critères qui doivent favoriser l'harmonisation des technologies ne doivent pas être technologiques d'abord et avant tout, mais doivent être pédagogiques. Donc, ça, c'est vraiment important qu'on mette l'accent là-dessus sur dire c'est quoi les besoins d'apprentissage et quelles sont les technologies qui vont répondre le mieux aux besoins d'apprentissage. Je sais qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps. Le 19, c'est après demain. Donc, vous devez faire des choix d'achat de technologies. Mais essayez de mettre ça dans vos critères. C'est fondamental de choisir des technologies qui vont permettre le mieux, plus possible, l'efficacité, le, qui vont être sécuritaires, qui vont être simples à utiliser pour les, les gens. Euh, si on a à s'approprier des nouvelles technologies, là, ça va être important de travailler en réseautage, donc se connecter les uns les autres, collaborer, mettre à profit les expériences, ce qu'on connaît, ce qu'on a développé, les apprentissages qu'on a fait euh, tout le monde ensemble ce printemps. Le euh, septième principe, prendre en compte des considérations éthiques, ça aussi, c'est un autre élément là, qui est vraiment, vraiment très, très important. On l'a vu, hein, on a eu parfois des problèmes de gestion de comportement des élèves, on a eu parfois des, des élèves ou des personnes qui, euh, qui font des visioconférences puis on voit tout ce qui se passe dans leur fait maison, ou encore, on entend tout ce qui se passe chez eux. Euh, donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte, mais faire attention parce que l'éthique, ce n'est pas faire la morale. C'est-à-dire, ce n'est pas dire aux autres comment se comporter, mais c'est de les amener à réfléchir sur les éléments qui sont en jeu quand on est dans des situations et donc de voir quels sont les gains qu'on a. Avec nos élèves, là, si je, je vous donne un exemple, il y a des enseignants là, qui avaient peur qu'on fasse une capture d'écran de eux, une capture vidéo et qu'eux ils se retrouvent sur TikTok en train de faire, devenir une vedette de, de TikTok, ils n'avaient pas le goût de tout ça Alors, et on dit à leurs élèves, je ne veux pas que tu fasses de capture d'écran parce que je veux pas que tu te... me retrouves sur TikTok. Mais si... si vous dites ça à vos élèves, <rire> c'est quoi qui va arriver? Bien, il y a de fortes chances que ça leur donne l'idée, ceux qui ne l'avaient pas eu avant. Donc, l'idée, ce n'est pas de transmettre nos craintes, mais de les faire réfléchir sur c'est quoi qu'on a à gagner d'utiliser des technologies en classe, c'est quoi qu'on a à perdre ou c'est quoi qui peut, être, qui peut nuire aux autres, aux apprentissages ou autres. Et à partir de ça, quelles seraient les règles qu'on pourrait se donner ou des... qui vont faire en sorte qu'on rendre explicite les comportements attendus? Steve Bissonnet parlait de ça dans une autre causeries que j'ai eue avec lui. Il disait que c'est super important d'amener les élèves à nommer concrètement, clairement, explicitement, quels sont les comportements. Pas de leur dicter les comportements, mais de les amener à les nommer, les comportements, pour qu'eux soient engagés, qu'ils voient le gain qu'ils ont à faire en respectant ces comportements-là. Donc, très, très important, pour faire la morale, mais faire réfléchir sur les questions éthiques pour s'engager à, à respecter des règles qui vont, nous, qui vont nous faire mieux vivre les uns avec les autres. Autre élément qui était très important, puis là, je connais une commission scolaire qui a, pris, qui a repris les principes, mais celui-là, ils l'ont mis en premier, parce que pour eux, c'était un problème majeur, hein? l'adapter la rencontre, des, des, des, des, comme des, des, des, des, la durée des rencontres. Excusez -moi. Donc La durée, pourquoi? Parce que quand on est à distance, mais on ne peut pas faire des longues rencontres de 75 minutes frontales où je fais juste transmettre d'informations. Ça ne fonctionnera pas. Plus nos élèves sont jeunes, moins on doit en avoir nombreux. Il faut donc aussi moduler selon l'âge des enfants, des jeunes, et trouver des modalités variées. Puis là, je pense qu'Étienne va peut-être pouvoir vous parler un peu tantôt de synchrone à synchrone. En tout cas, si vous en parlez pas, on vous en reparlera à un autre moment donné. Mais ça, c'est une des façons de transformer la durée des rencontres. Alors, s'il y a peut-être des tâches qui sont propices à durer à être faites en temps réel, puis d'autres qui sont plus à en différer. Donc, ça donne aussi de la flexibilité, des de de de de modalités différentes. Donc, tenir compte de ça, c'est vraiment très important. Puis, essayer peut-être de penser que nos organisations scolaires, telles qu'on les connaît, là, ça se fait qu'elles ne marchent plus comme ça. On a peut-être besoin de revoir nos organisations pour qu'elles s'adaptent aussi à cette nouvelle réalité-là. et Si nos, notre organisation scolaire est déjà adaptée en contexte de classe, mais ça va être plus facile de la poursuivre à distance. Donc, notre organisation en classe pourrait peut-être être inspirée de ce qu'on a besoin quand on va être à distance pour pas qu'on ait à changer ça en cours de route. Donc, ça devient la même organisation. Donc, très, très important à réfléchir là-dessus. Dernier principe, faire preuve de flexibilité. Là, ça, c'est un autre élément aussi important, mais ça va être difficile d'avoir de, de, de, de la flexibilité si on n'a pas tenu compte des autres principes qui sont en dessous, c'est-à-dire offrir des choix à nos apprenants, soit des choix dans le temps. Voici une tâche que vous avez réalisée, elle devrait durer tant de temps, vous choisissez à quel moment vous la réalisez dans votre horaire, faites votre horaire. Ou encore des choix par rapport à, à, à des modalités qui peuvent être différentes pour réaliser une même tâche. Ou encore, proposer par rapport à une même tâche des défis ajustés, des défis différents. On tantôt, on parlait tantôt de la zone proximale de développement, mais pour que je m'engage, il faut que ça me semble un défi, ce que j'ai à faire. Mais si, il ne faut pas que ce soit un défi qui est trop grand. Donc, pour une même tâche à réaliser, je pourrais avoir des niveaux d'attente qui sont différents, et inviter les élèves à choisir le niveau d'attente qui sera un réel défi pour eux, mais qui pensent être capable de réaliser. Et si nos élèves ne choisissent pas des défis assez grands, on peut les challenger et leur dire « Allez, essaie de, de, de faire un peu mieux, je pense que tu es capable. » Donc, très important, les neuf principes, hein, maintenir la relation, prendre soin, ajuster les attentes, donner confiance, cibler les actions, euh, à harmoniser les technologies, hein, prendre en compte l'éthique, hein, faire réfléchir, adapter la durée la, la, des rencontres, peut-être le nombre des, des élèves aussi en présence et faire preuve de flexibilité de différentes façons. Euh, Étienne, je te cède la parole. J'ai fait le tour des neuf principes. Euh, je, veux te, je veux nous laisser du temps pour aborder d'autres éléments. Euh, Étienne, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci, Benoît. Ce que tu viens de présenter, c'était très, très important pour amener la suite. Donc, euh, on va avoir des changements à mettre en place l'an prochain qui concernent l'organisation scolaire, qui ont concerné l'école au complet. J'ai aimé ce que tu as dit, Benoît, quand tu as dit qu'il faut peut-être organiser la classe pour que ce qui se passe à distance puisse inspirer ce qui se passe dans la classe pour pas qu'on ait besoin de réinventer la, la pédagogie, la façon de faire en classe si on, sera, si on se retrouve à distance. C'est quelque chose qui est important d'avoir en tête quand on va faire le design pédagogique et l'organisation scolaire qui va sous-tendre sous tout ça. Euh, on a commencé, Benoît vous a présenté en premier les, un peu comment est-ce qu'il faut tenir compte de l'affectif quand on va euh, amener des changements. C'est important parce qu'il va y avoir des changements à, à amener, certains certain, notre organisation scolaire. Euh, le ministre a parlé d'apprentissage hybride. Donc, pour... Euh, mettre la table, j'avais le goût de vous présenter certains modèles d'apprentissage hybride qui existent, qui pourraient servir d'inspiration. Les modèles que je vous présente, ce n'est pas la, la, la vérité de la vie, c'est des modèles qui existent, qu'on peut se servir, qu'on peut défaire, qu'on peut refaire pour euh, en créer un qui va correspondre à notre milieu. Donc, si on commence par se demander... Qu est-ce est que tu veux que, je te, que tu, je te laisse le contrôle de la présentation? Oui, ça ou va peut-être... Va... Euh... Oui, okay. Je l'ai reprise, mais... C'est comme tu veux, Étienne, si tu veux le faire toi-même. Oh, ben, Vas-y, Nathalie, change de diapositive. Parfait, j'y suis, voilà. Donc, commençons par définir qu'est-ce que l'apprentissage hybride. L'apprentissage hybride, c'est utiliser des euh, principes de formation en ligne ou à distance et des principes d'apprentissage de de, de, présentiel de façon euh, simultanée dans une année, mais en alternance, selon différents modèles. Peut... L'idée générale, c'est donc de centrer le travail de l'enseignant là où il y a un maximum, maximum d'impact sur la réussite, confier des tâches euh, qui peuvent être automatisées à une machine et revoir l'organisation de la classe ou de l'école pour répondre à ces deux principes-là. Ce que je vous présente là, c'est quelque chose que j'avais présenté en 2017 à la commission scolaire de la Bourse et chemin Je ne pensais pas que ça allait servir de, de, de, de, de, de ma carrière, mais avec le COVID qui arrive, euh, c'est fort probable que, que des gens soient inspirés par ça. Donc, euh, les modes d'organisation d'apprentissage hybride. Quand on veut parler d'apprentissage hybride, il y a différents niveaux euh, dans ça. On peut commencer par quelque chose qui est plus brique et mortier, qui va se passer vraiment à l'école, jusqu'à quelque chose qui va se passer vraiment en, plus à distance en ligne. Donc, il y a plusieurs modèles que je vais vous présenter. Un modèle qui est. Qui, qui est plus euh, à l'école, qui est très traditionnelle, qui est le face à face, jusqu'au cours en ligne à la maison, qui est l'autre extrémité. Je commence. Donc, euh, celui-là, c'est un modèle où l'enseignant fait apprendre la majeure partie de son curriculum de façon traditionnelle. Excuse-moi. Et où, de temps en temps, il va en salle d'APO, il amène des, des Chromebooks ou des ordinateurs dans la classe pour faire faire certains apprentissages aux élèves. Voilà. Donc, différents modèles qu'on dit des modèles en rotation, autrement dit, c'est des modèles où il va y avoir des cycles euh, dans, la, dans la classe. Le modèle en atelier, disons que j'ai trois tâches précises dans une classe, certaines qui peuvent se faire euh, papier-crayon, d'autres qui demandent des manipulations, d'autres qui demandent l'utilisation des technologies, et je vais faire alterner ma, ma classe de cette façon-là. Puisqu'on demande... Euh, aux organisations scolaires d'utiliser des bulles, c'est un modèle qui pourrait peut-être être inspirant pour l'organisation de la classe. Le mode laboratoire. Donc, je mets ma classe au complet qui est, qui est séparée en deux. Une partie est au laboratoire d'informatique, l'autre partie est en classe avec l'enseignant. Au laboratoire d'informatique, ça peut être avec un surveillant ou toute autre personne et on échange. Et on va tirer profit des données qui vont être euh, fournies par le, le système euh, de gestion des apprentissages pour que l'enseignant, quand il est en classe avec les élèves, puisse intervenir de façon efficace sur, le, sur les, les apprentissages. La classe inversée, c'est quelque chose qu'on connaît, où on peut demander aux élèves de faire des apprentissages à la maison, d'écouter des vidéos, de faire des exercices, et où l'enseignant va centrer son, son euh, euh, travail sur euh, les difficultés des élèves. Un modèle plus personnalisé, donc j'ai mes élèves qui sont en classe et pour certains élèves, je leur fais un parcours personnalisé qui va se faire de façon autonome là, avec un système de gestion des apprentissages. Donc, quand on parle, qu'il faut prévoir qu'un élève pourrait euh, être absent au moins une douzaine de jours à cause de COVID. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être euh, inspirant pour euh, certains, euh, certains élèves, certains modèles. Le flex, la tâche globale, donc je mets une, une équipe d'enseignants dans une classe avec un certain nombre d'élèves, un grand nombre d'élèves, peut-être une soixantaine d'élèves, soit une grande classe, avec des, des espaces pour les prendre à part. Donc, selon les difficultés des élèves, je vais les sortir de la classe, je vais aller faire un enseignement très, très spécifique sur les difficultés ou sur ce que je veux travailler avec les élèves. Et les autres vont avancer via des, des plans d'apprentissage personnalisés. Euh, dans, dans une grande classe. Modèle d'organisation plus intéressant, le laboratoire en ligne. J'ai des élèves qui ont. J'ai huit élèves dans ma classe qui ont besoin de faire chimie, huit qui ont besoin de faire monde contemporain, puis euh, huit autres qui ont besoin de faire un autre cours à, à option. Euh, je ne peux pas les euh, offrir le cours ou, vu euh, les bulles qu'il faut mettre en classe, il faudrait que je les fasse à distance, mais je peux les réunir dans la même classe en famille d'élèves. Qui vont avoir les mêmes cours et euh, mettre un prof en alternance dans la classe. Le prof de maths est là une journée, le prof de sciences est là une autre journée, le prof de monde contemporain est là une autre journée. Et euh, ça permet de, de, de garder les élèves dans la même classe, en bulle, mais euh, de respecter le, le, leur choix d'horaire, leur, leur choix de cours. Le complément en ligne à la maison, donc euh, j'ai des élèves, présentement c'est ce qui se passait, qui, ont, qui sont arrivés à, à faire un, un choix qui ont, qui correspond plus à ce qu'ils veulent faire. Je pense à un exemple des élèves qui euh, étaient en secondaire 4, qui avaient choisi euh, de ne pas prendre les sciences enrichies et qui arrivent à la fin de leur secondaire, et qui se disent j'aurais besoin de chimie physique et ils vont faire le cours en ligne euh, qui correspond à cette discipline-là en plus de leur cours régulier. Donc, c'est une situation qui pourrait arriver. On pourrait euh, avoir une partie qui se passe à l'école, une partie qui se passe en, à la maison pour certains apprentissages. Donc, c'est quelque chose qui est envisagé. On disait que des élèves pourraient rester une journée sur deux à la maison. C'est peut-être pas une semaine, une journée sur deux. Ça va dépendre des choix des élèves et du modèle que vous allez mettre en place. Et euh, le dernier modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est le modèle de cours en ligne à la maison où, ici, on peut penser à euh, un ressac de, de COVID où on est reconfiné. Donc, euh, on aurait un enseignement qui se passe que là, ben, surtout à la maison où on prend des rendez-vous avec l'enseignant en présence pour des explications plus spécifiques ou des rendez-vous euh, virtuels là, avec des... Euh, des outils de vidéoconférence. Donc, je vous ai présenté de façon très, très succincte les différents modèles qu'on pourra euh, revoir ou qu'on pourra vous documenter plus si vous, euh, si vous jugez que c'est pertinent. Mais c'est des modèles qu'on trouve inspirants vu ce qui, est, qui a été présenté qui pourront peut-être aider à regarder comment est-ce que l'organisation scolaire va, va se, se mettre en place là, euh, au cours des prochaines semaines et au mois d'août pour la rentrée là, de la fin d'août. Ces modèles-là, je tiens à le redire, je les ai passés très rapidement et ce pas des modèles qui vont s'appliquer directement dans vos écoles ou dans vos, dans vos centres de services scolaires. Ce sont des exemples qui devraient normalement être discutés. Avec euh, le personnel dans les direction d'école qui vont prendre leur leadership pédagogique pour euh, amener une, une solution qui va correspondre à la réalité de l'école et du centre de services scolaires. Donc, on terminerait euh, cette section de la rencontre-là avec euh, des questions pour vous. Dans quelle situation l'apprentissage hybride peut-il être préconisé? Comment mettons en place cela pour avoir du succès Et quels sont vos besoins là-dessus Donc, avec la, la, notre question, c'est comme si elle arrive tard dans l'année, mais tôt par rapport aux annonces qui ont été faites euh, euh, aujourd'hui par le ministre. Mais c'est des questions qu'on trouve pertinentes là, pour préparer l'an prochain. Vous êtes invité dans le document questions-réponses, peut-être, à aller ajouter vos, vos réflexions, vos éléments de réponse à ce sujet-là. Donc, dans quelle situation ou quel modèle vous inspire, comment on peut mettre ça en place, avez-vous déjà envisagé des scénarios pour la prochaine rentrée scolaire, quels sont vos besoins? Donc, vous êtes invité soit dans le clavardage ou encore dans le document de questions-réponses. Le lien est dans le clavardage. À cet effet aussi, je prends quelques secondes pour vous parler. Tout à l'heure, je l'ai également mis dans le clavardage. Benoît a parlé des causeries qu'il a animées. Alors, ce sont, tu pourras, tu pourras compléter, Benoît, n'hésite pas. Alors, ce sont des causeries avec la thématique Apprendre à distance, dans lesquelles ces causeries-là, Benoît reçoit des invités. Ces invités-là sont invités à interagir avec les gens, les participants qui assistent à la causerie via le Twitter et la fonction périscope application Periscope. Benoît pourra vous en parler tout à l'heure. Alors, vous êtes invité à aller à la rediffusion si vous n'êtes pas présent en... pour les voir live, ces causeries-là. Nous en avons animé une, Étienne et moi, la semaine dernière sur Synchrone, Asynchrone. On a parlé des avantages et des désavantages, des inconvénients de chacun de ces deux modes-là. Alors, on a également produit un document, euh, euh, comment dire, d'accompagnement, de support là, pour euh, étayer nos réflexions. Il est disponible également sur notre page recifan.ca et vous avez le lien pour écouter cet enregistrement-là. En Alors, est-ce qu'on a euh... des questions? Oui, voilà. Vas-y, Benoît. Oui, en effet, juste pour compléter... Euh... En effet, c'était un peu à la suite des, des, de J'ai donné l'atelier sur les neuf principes à plusieurs endroits, au colloque de la COPS, au sommet du numérique. Je vous parlais de la mission L'aide la française, mais aussi au rendez-vous du récit. J'ai animé plusieurs fois cet atelier-là. À la suite de ça, je voulais arriver à développer des ressources qui sont courtes et pratiques et réutilisables pour répondre à différents besoins. Parce que là, quand on parle des neuf principes, c'est beaucoup de choses tout en même temps. L'idée des causeries, c'est que j'ai des différents invités sur un sujet en particulier. Et on s'arrête et on s'attend on se pose des questions. Ça dure à peu près une demi-heure. C'est une courte discussion. C'est en ligne. Si vous avez la disponibilité pour être là pendant les rendez-vous, vous pouvez même interagir si vous êtes connecté sur la plateforme Periscope ou encore sur Twitter ou Periscope avec l'application de votre appareil mobile. Vous pouvez interagir avec l'invité avec qui est là ou avec moi. En fait, je relais l'information. Et ça nous a aidé à avoir plein d'informations complémentaires. Ça devient des ressources pour vos enseignants, pour votre équipe école, pour vos, euh, vos, vos, vos gens qui ont à réfléchir sur ces questions-là. Donc, ça nous aide à nous faire une taille plus précise, à mettre des morceaux de casse-tête ensemble. Entre autres, avec Nathalie et Étienne, on a parlé de synchrone à synchrone, avec plein de suggestions super intéressantes qui sont très applicables directement euh, quand on a à soutenir la formation, l'apprentissage à distance. J'aime bien utiliser le mot « apprentissage à distance ». Ça centre sur l'action qu'on doit mener, hein, l'action qui est d'amener l'élève à apprendre malgré la distance, malgré les défis. Excellent, merci Benoît. Avant d'aller vers la fin de notre présentation, Étienne aimerait revenir avec vous sur vos réponses ou vos réflexions sur les questions à l'écran, donc les situations oui. d'apprentissage qui peuvent être préconisées, je, mettre je... en place et les vos besoins. Oui, donc on aimerait connaître vos besoins par rapport à ce qu'on vient de parler à l'organisation scolaire de l'an prochain. Donc, les questions qui sont là, on les trouve très importantes. Si vous voulez prendre la parole, nous, nous partager de vos voix, ça serait apprécié. Donc, dans quelle situation euh, les, les procès d'apprentissage hybride peuvent-ils se, se mettre en place? Comment est-ce qu'on peut avoir du succès, qu'on qu peut faire pour avoir du succès là-dedans? Puis, quels sont vos besoins pour euh, arriver à organiser l'année scolaire 2020-2021? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient prendre la parole? Je vous invite à activer le micro dans le coin inférieur gauche. Vous semblez discret. Peut-être que c'est normal aussi, yeah. parce que l'annonce s'est faite euh, ce matin, on sait plus vers quoi on se dirige. Et les questions ouais. débutent dans le document questions-réponses. Euh, Il y a une oui. première question qui est déjà posée, là, Nathalie. Là. Oui, alors je vais activer. Pour... Je vais peut-être cesser le partage pour vous voir tous, malgré que c'est ouais. présent aussi. De, pour permettre le, de mettre en place un, un enseignement hybride, doit-on nécessairement revoir l'horaire? C'est mm -hmm. euh, la question qui était posée, c'est une bonne question. Hein? Qu'est-ce que oui. vous pensez de cette question-là, Étienne, Nathalie, vous en pensez quoi? Euh, il faut se questionner sur l'horaire, c'est certain. Peut-être qu'on va réussir à garder un horaire qui est, qui est euh, plus conventionnel, mais peut-être qu'on va aussi choisir de l'éclater pour répondre aux besoins pédagogiques. Mais il faut se questionner. Dans la, le type d'organisation scolaire, il y a la relation au temps qui est importante. Et euh, faut, faut. moi, je me donnerai l'occasion de la re-questionner si c'est nécessaire. Je compléterai, Étienne, en disant que quand on est en apprentissage à distance, une des, une des stratégies vraiment gagnantes, puis ça Thierry Kersanti, j'en parlais tantôt, il l'a renommé, puis il y en a plusieurs qui l'ont nommé, l'importance de faire équipe. Si je suis tout seul à donner une formation à distance et que je suis seul, c'est beaucoup plus difficile de gérer le, le vidéo, l'audio, le, le clavardage tout en même temps. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Nous, on a, Stéphanie ne fait que le clavardage, on est déjà trois à parler, à, à prendre le relais. Donc, on fait équipe. Faire équipe, c'est vraiment important. Mais faire équipe, si on veut de faire à distance, bien, on a besoin d'avoir commencé déjà en présence. Mais si on veut faire équipe pour enseigner, bien, nécessairement, on a besoin de revoir l'horaire, la manière de faire, la manière d'enseigner. Parmi les modèles qu'on a vus qui sont faits en place, par exemple, des, gens, des enseignants qui donnaient des rendez-vous tous les jours à un petit groupe d'élèves, tous les mêmes élèves, tous les matins qui accompagnent leurs élèves, et qui accompagnent dans tous les apprentissages, parce qu'on connaissait, par exemple, on est des apprentissages de base. Les spécialistes, eux, proposent des défis, proposent des rendez-vous, des, des périodes de, de rattrapage ou des périodes d'explication ou des, des capsules vidéo. Donc, des modalités très variées, différentes pour apprendre, faire en sorte que ça devient très gagnant d'apprendre à distance dans ces contextes-là. Et ces stratégies-là, là, elles sont aussi vraies en classe, en présence. Alors, si on arrive à mettre ça en place, Dès la rentrée, donc ça veut dire toute une organisation, un horaire différent. Je ne dis pas qu'il faut aller de, du tout au tout, là, mais donner des exemples comme ça permet de peut-être envisager différentes possibilités. Hein? On rappelle la forêt, hein? il faut sortir de notre sentier si on veut être capable d'ouvrir nos horizons et d'être flexible quand on va se retrouver à se reconfiner. Si on change rien du tout à notre organisation, à notre, à notre horaire, ben, quand on va être obligé de se reconfiner, ben, on, va, on risque de se retrouver avec les mêmes défis qu'on a eu. Quand on a eu à gérer l'apprentissage à distance, parce qu'on n'avait rien changé dans, dans nos manières de faire. Donc en, ce qui euh... con... en ce qui concerne le nombre d'élèves par enseignant, c'est certain qu'au point de vue de la tâche de l'enseignant, c'est conventionné. On ne s'embarquera pas là-dedans. Mais dans le rôle de l'enseignant, si on peut le re-questionner. Euh, L'enseignant qui, on, Benoît parlait du synchrone ou de la synchrone, euh, choisir entre les deux, il n'y a pas nécessairement de bonne façon de faire. C'est l'intention pédagogique qui va dicter là, le, le choix du synchrone ou de la synchrone. Donc, euh, même chose, le ratio élève-enseignant peut demeurer le même pour respecter la convention, mais on peut travailler, comme Benoît le dit, en équipe d'enseignants, donner un, un, un grand nombre d'élèves à une équipe d'enseignants qui vont... Euh, gérer eux-mêmes la, la façon dont ils vont intervenir avec les, les élèves, où ils vont consacrer peut-être plus de temps à des élèves qui sont en difficulté, un peu moins des élèves qui, sont, qui ont de la facilité, ou qui vont gérer les tâches différemment pour donner des enrichissements, puis laisser les élèves aller, ceux qui ont, sont en facilité, mais euh, s'organiser pour euh, mieux accompagner les élèves qui sont en, en difficulté. Et c'est des choses qu'on qu peut profiter de, de l'occasion. Notre ratio demeure le même, mais le, le nombre d'élèves, lui. Euh, va être euh, modulé selon euh, les besoins des élèves et euh, les, ce que l'enseignant peut leur offrir. D'autres questions pour nous dans le clavardage. On mentionne ici, euh, comment les enseignants peuvent-ils faire des visions en équipe alors que les autres enseignants doivent aussi enseigner? Avez-vous des stratégies à proposer? Normalement, faire des visions en équipe, moi, ce que je suggérais, c'est... Supposons que je veux répondre à des questions à des, des élèves. Euh, je n'obligerai pas les élèves à tout être là, mais je prendrai plusieurs deux groupes d'élèves, par exemple, à la fois. Ce qui va me permettre à un collègue d'être en même temps que moi pour gérer mon clavardage et qui me permettre à moi d'être euh, avec lui pour euh, gérer son clavardage. Donc, euh, 64 élèves potentiellement en ligne en même temps. Le, le but, c'est pas de, je ferai pas de l'enseignement frontal. Je n'essaierai pas de passer de la matière à 64 élèves. Ça serait une période de questions où euh, je, je me profiterai pour euh, entrer en relation avec mes élèves, répondre à leurs besoins, mais euh, surtout pas obligatoire. Et où oui. mon collègue gérerait le cavardage et euh, ainsi de suite. Dans... C'est une stratégie. Dans les trucs que nous avions mentionnés lors de la causerie avec Benoît, justement, il y avait l'accompagnement d'un autre enseignant. Il y avait de dire il y a peut-être des trucs que l'enseignant peut enregistrer à l'avance, des, euh, des, des vidéos qu'il peut enregistrer à l'avance. Et lorsqu'il est en grand groupe en virtuel avec ses élèves, bien, il ne répétera pas ce est là, Les élèves ont vu la vidéo au préalable, donc il va accéder davantage à la réponse de questions, cibler des problématiques particulières que de refaire le même enregistrement, pas enregistrement, mais le même, la même présentation magistrale qu'il aurait fait en classe régulière. Donc, il faut, faut adapter, il faut, faut voir d'autres façons, voir d'autres sentiers, comme Benoît l'utilisait comme expression. Tu allais mentionner quelque chose, Benoît? Bien, en fait, euh, oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'est aussi de dire, si on fait équipe, c'est sûr que le rapport au temps, il change aussi. Là. Si on fait, de, comme on parlait de synchrone, nos, nos temps de synchrone sont peut-être plus courts. Donc, si euh, c'est du asynchrone, on va pouvoir avoir plus de temps pour les élèves euh, qui seraient les élèves de, dont on a à faire des suivis en asynchrone, de façon plus personnalisée. Puis, Alors que quand on est en synchrone, mais là, les temps sont plus courts, on peut être à deux mais on les fait plus souvent, on les répète un petit peu plus, mais on le fait avec moins d'élèves, donc on arrive à, à, à trouver un équilibre. Mais C'est vraiment une question d'entendre et de voir comment on le fait, mais aussi de sortir des silos, des disciplines aussi, parce que si moi j'accompagne un groupe d'élèves tous les jours, c'est le même groupe d'élèves dans toutes les disciplines, mais que moi je suis spécialiste d'une discipline, donc je fais des, des capsules d'informations de, de, de, que j'envoie aux élèves, je fais, je fais des moments de, de rattrapage ou de... de, de, de des, des, des périodes de, de, de questions-réponses, je suis disponible pour les élèves qui ont des questions. Si on, on combine un, un, plusieurs modalités différentes, l'horaire va être différent nécessairement, mais aussi le rôle qu'on va jouer et les tâches qu'on va se donner. Puis là, à ce moment-là, on peut aussi tenir compte des forces des uns et des autres. Si je fais équipe avec deux trois autres enseignants pour un certain nombre de groupes, on va se partager en fonction de nos forces, de nos défis, comment on va accompagner nos élèves, quel rôle on va jouer, de quelle façon on va le faire. Ça veut dire qu'on peut ouvrir plusieurs portes différentes. Il n'y a pas une manière, il n'y a pas la bonne façon de faire. Ça veut dire qu'il faut revoir la manière de faire avec nos élèves, avec nos, mais aussi si on a des, des enseignants qui ont des, on des enseignants-ressources dans nos écoles secondaires, on a des fois des orthopédagogues, on a des fois d'autres mondes qui vont pouvoir aider nos élèves en difficulté, quel rôle on leur fait jouer, tout ça. Et dans la combinaison des rôles, ça peut être une façon de faire aussi que qu'on joue. Là, il y a, a d'autres intervenants dans l'école qui peuvent venir nous soutenir aussi quand on est à distance. Ce n'est pas toujours un enseignant avec qui il faut faire équipe. Il faut faire équipe avec un technicien, il faut faire équipe avec un professionnel. Il y a d'autres façons, il y a d'autres personnes qu'on peut combiner dans l'équation. Il n'y a pas juste une manière de penser les choses. Il y a une Donc, question intention sur... pédagogique, contexte, mm -hmm. besoin. Oui, on enchaîne sur les questions puisqu'on a dépassé l'heure. On veut terminer, on veut pas, on veut pas vous prendre On a une question temps. sur les apprentissages pratiques à faire en sciences. Le cours de sciences de Sonder 4 qui est prévu, qui est en train de se monter par le, le récit, va comprendre une trousse que les écoles pourront monter et envoyer à, à l'élève, qui va lui permettre de faire des apprentissages pratiques. C'est certain que l'utilisation de, de simulateurs ou d'autres logiciels, c'est bien, mais si on peut faire vraiment du hands-on avec les élèves, c'est plus collé au, à la philosophie du programme de sciences. Et on peut envoyer du matériel, du matériel à la maison là, pour... Ce, ce type d'apprentissage. C'est certain aussi qu'on pourrait chose demander en art, à l'élève. Hein? Oui, la même chose en or. C'est certain que oui. dans un modèle où l'élève vient à l'école de temps en temps, mais on pourrait profiter des moments de présence à l'école pour faire les expérimentations le, ou les manipulations qui sont plus euh, difficilement exportables à la maison. Même chose pour les arts. Question dans le clavardage quelles sont les plateformes numériques que l'on peut utiliser pour l'enseignement à distance Alors, Étienne, Yvon, c'est votre force. Les plateformes numériques qu'on peut utiliser pour l'enseignement à distance, nous, nous autres, on est très vendu Moodle. Donc, euh, on, moi, je conseille Moodle parce qu'il permet d'utiliser de, de, les autres plateformes numériques à l'intérieur. Donc, si vous voulez faire du synchrone, vous pouvez utiliser Teams, vous pouvez utiliser Meet, qui sont connectés à Moodle. Et pour euh, gérer vos... Euh, pour vos plans de travail et les, euh, les, la partie plus, plus asynchrone, Moodle, est excellent. Il va vous permettre aussi de faire un, du suivi d'élèves très très détaillé, donc de savoir quand est-ce que vos élèves ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait, puis comment est-ce qu'ils ont, qu ont performé à travers tout ça, de façon très, très précise. Quand on est en classe avec des élèves, on a un senti plus, euh, plus direct, on marche sa classe et on voit le travail des élèves. Donc, ça nous donne certaines indications. Mais quand on est à distance, est, cette indication-là est plus difficile à avoir. Donc, c'est important d'avoir de, des traces plus sur la connexion des élèves, sur euh, euh, les, les lectures qu'ils ont faites, les, comment est-ce qu'ils ont euh, navigué, qu'ils ont utilisé le matériel que vous leur avez fourni, et les explications que vous, a, la, que vous leur avez fournies. Donc, c'est important d'avoir des traces là-dessus pour mieux intervenir. Donc, euh, moi, je recommande Moodle comme système de... Comme environnement numérique d'apprentissage pour les autres qui ont chacun leurs forces leurs faiblesses. Euh, euh, Teams est disponible dans chacune des commissions scolaires parce que il vient avec la suite euh, Office 365. C'est un outil qui a ses faiblesses mais qui a ses forces. Mais les autres aussi. Donc euh, voilà. Si ça vous tente également de discuter de vos situations plus particulières, lundi, je vous invite à prendre rendez-vous avec notre équipe. On a d'autres questions et ceux et celles qui doivent quitter, je vous comprends, il n'y a pas de problème. Donc, euh, tout ça est enregistré. Vous aurez les, toutes les réponses dans le document questions-réponses, incluant ce qu'on a mentionné dans le clavardage. Donc, une autre question ici. Euh, quels sont les facteurs, sur quels facteurs se baser? Quand, pour former les îlots de six élèves, considérant qu'il y a une grande difficulté et qu'il faudra différencier, avez-vous des pistes de solutions? Et ça peut être vous, hein, les, les, les gens qui participent à la rencontre, vous pouvez apporter des réponses dans le document ou encore en clavardage. Vous avez peut-être envisager des pistes. En fait, la question est vraiment bonne. C'est difficile de dire... En fait, moi, ce que je vous dirais, c'est repartons des principes, posons-nous les questions, qu'est-ce qui va favoriser le plus d'apprentissage? Moi, je vous dirais là, que euh, en, avec vos élèves, si vous les faites réfléchir sur qu'est-ce qu'on a à gagner, quels sont les critères qu'on peut se donner pour réussir à bien apprendre en classe, ce serait quoi les critères qui me permettaient de choisir mon équipe de travail qui m'aiderait à mieux apprendre? Si vous faites réfléchir les élèves sur ces questions-là et que vous les proposez, eux, de former leur groupe en se basant sur des critères qu'eux vont avoir construit, ils vont pouvoir eux-mêmes faire des choix peut-être plus adéquats même que comme moi, comme enseignant. Parce que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des critères qui nous aident à dire pourquoi on est à l'école, on est là pour apprendre, c'est quoi les critères dont on a besoin. Parce qu'il y a des fois des élèves qui vont bien apprendre avec leurs amis, puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Mais l'élève, c'est lui souvent qui sait le mieux, avec qui il va être en, en, en meilleur contexte pour apprendre. Donc, moi, j'aurais tendance à faire de la réflexion éthique avec mes, avec mes élèves. Moi, j'avais à créer des groupes en classe avec mes élèves, comme je le faisais quand j'enseignais dans une classe, c'est exactement ça que je faisais. J'amenais mes élèves à réfléchir, je leur demandais de nommer les critères qui aident à créer des groupes qui vont favoriser l'apprentissage. Et je leur demandais de faire un choix, de choisir une équipe en fonction de ces critères-là, en se disant, mais il faut que je pense que je vais peut-être avec, avec cette équipe, cette bulle-là, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, peut-être falloir que je sois capable d'être bien avec eux puis que ça va m'aider à apprendre et non le contraire. Je ne sais pas si ça aide, des pistes comme ça. Mais je pense qu'on a besoin de trouver, de mettre ensemble nos bonnes idées pour être capable de répondre à cette question-là. Très intéressant. Si vous avez d'autres pistes, les ajouter dans le document questions-réponses, ça sera profitable pour tous. Puisque Benoît a mentionné, l'on va aller également l'ajouter. Euh, il y avait une euh... question sur euh, la, la RAI inversée, là, parce oui. qu'à Montréal, il y a des contextes où euh, effectivement, euh, quand je suis dans un milieu défavorisé, la majorité de mes élèves à la maison n'ont pas les conditions d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, écoutez, c'est sûr que là, ici à la maison, je sais que la majorité de mes élèves n'ont pas les conditions, mais il y a il y a d'abord euh, la question de savoir comment on va les utiliser, les équiper comme, adéquatement, puis s'assurer qu'ils vont avoir accès à, à Internet et à des technologies. Mais si on sait qu'ils sont moins, les contextes sont moins bons, il va falloir qu'on regarde des modalités pour faire de l'accompagnement plus personnalisé. Mais c'est sûr que là, en termes de ressources humaines, on est limité. C'est tout un défi. Mais je pense que ça va être de trouver des façons d'adapter la durée et les, euh, le, le nombre d'élèves. On ne peut pas, si on est dans des conditions, nos élèves n'ont pas des conditions, des bonnes conditions ça va être difficile de faire en sorte qu'on euh, que, que ait des grands groupes. On va penser à réduire les groupes, trouver des façons, faire des rencontres plus courtes, voir moins d'élèves à la fois, moins longtemps, mais euh, d'être plus à pour nourrir cette relation-là avec nos élèves, à s'assurer qu'on a une meilleure relation directe avec nos élèves. Ça va me paraître important. Excellent! Stéphanie, peux-tu me dire si nous avons fait le tour des questions présentes? ou on pourra y revenir à la, à la, à la toute fin. Quelques ressources qu'on vous propose d'explorer ici. Alors, pour apprivoiser la distance produit par l'ORFEM, donc ce document-là donne des pistes également. Euh, ben, c'est certain que c'est davantage pour les autres cycles, hein, primaire, secondaire, la formation à distance est très peu détaillée, très peu outillée, très peu très peu de recherches ont été réalisées en ce sens, mais on a quand même des pistes très intéressantes. Euh, une petite vidéo ici qui est en anglais, mais qui répond très bien comment, qu'est-ce que c'est le « blending learning » Ensuite, une entrevue avec Isabelle Sédécal, euh, Collège-Saint-Anne, donc une entrevue très intéressante. Elle a mis en relief lors de cette entrevue-là plusieurs des points qu'on a abordés ici, euh, de quelle façon... Euh, quelles sont les problématiques qu'ils ont envisagées, quelles sont les solutions qu'ils ont envisagées face à certaines problématiques? Et vous allez probablement vous reconnaître à travers les propos d'Isabelle Sénécal. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo-là. Elle dure environ 40 minutes. Une autre entrevue intéressante également, elle est en anglais, donc le HipFlex Model. On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Oups, désolé. Je vous ai parlé des causeries, excusez-moi. Je voulais juste faire un scroll down, mais ça ne marche pas. Voilà. Alors, <rire> ma souris bouge tout le temps, je vais la garder en main. Désolée, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. C'est ça, c'est la roulette de ma souris qui bouge. Elle est là, Elle est à dente un petit peu. J'y suis. Alors, les causeries de Benoît, dont je vous parlais tout à l'heure, Apprendre à distance, vous avez son lien Twitter ici pour y assister. Celle à laquelle Étienne et moi avons participé, Synchrone ou Asynchrone. vous avez le lien sur notre site Récifade pour avoir le document d'accompagnement, de même que l'enregistrement le, le, en différé. Euh, procédure d'utilisation des modules de contenu d'apprentissage, c'est le document qui vous a amené ici, hein, que votre organisation scolaire a consulté dans le but de nommer un responsable du dossier FAD chez vous. Et évidemment, la formation de Téluque, j'enseigne à distance, et la formation offerte gratuitement par le ministère. Donc, ce n'est qu'un éventail de ressources à explorer, il y en a une panoplie encore. Alors, un retour sur nos objectifs, dégager des pistes de réflexion. Alors, on espère que vous avez maintenant euh, des petites graines qui commencent à germer dans votre tête. Comment on va planifier notre rentrée scolaire 2021 considérant l'annonce ministérielle de ce matin? Alors, euh, on vous laisse là-dessus. Je rappelle, bon, euh, comment planifier la rentrée 2020? Les questions... Que nous nous étions posés au début. Donc, peut-être qu'en les relisant à tête refroidie, bien justement, les petites graines vont germer et une petite pousse va apparaître. Donc, je vous laisse les lire parce que le temps file également. J'en doute pas. Je poursuis ici. Alors, un rappel. Pour prendre rendez-vous avec nous, vous vous rendez, vous envoyez un courriel à info à Vous faites une demande de réunion personnalisée. Vous allez avoir une plage horaire, dont vous dites « j'aimerais vous rencontrer ce lundi 22 euh, pendant 30 minutes ». Et on a des plages horaires qui s'étirent, c'est marqué de 7h à 12h, mais Étienne est souvent en ligne là, dès 6h euh, le matin pour répondre à vos questions. Et la salle de clavardage, veuillez la prendre en note, mais on va vous la confirmer quand même. C'est whereby.com, barre oblique, Récifan de 3 donc, dans cette salle de clavardage-là, il n'y a pas besoin d'installation, vous vous rendez directement et vous avez accès à l'un ou l'autre de nos animateurs. Rencontre 3, nous aimerions vous questionner à savoir à quel moment vous voudriez qu'on discute à nouveau, si tel est le cas. Est-ce que vous voulez qu'on se revoie sous peu, plus tard avant la rentrée scolaire, dans le courant du mois d'août? Alors, dans le clavardage, peut-être nous laisser un petit écho à ce sujet-là, parce qu'on vous a procurer un paquet de, de contenu ce matin, cet après-midi. On vous a proposé plusieurs modèles organisationnels. Il euh, faut voir qu'est-ce que sont vos besoins, qu'est-ce que vous pourriez appliquer ou pas. Euh, il y a d'autres choses qui, qui existent. Hein. Nos collègues vous l'ont mentionné, il n'y a pas une solution miracle qui s'adapte à tout le monde. Alors, euh, peut-être nous mentionner si vous pensez euh, que ce serait intéressant qu'on se revoie à la fin juin, début juillet. On sait que bon, les, les, les vacances sont présentes également. Euh, on se je plus tard fin août, euh, au courant de l'automne. Donc, laissez libre cours à vos suggestions dans le clavardage ou dans le document questions-réponses. Questions, commentaires, suggestions, on en a fait un bon bout ici. Donc, pour ceux et celles qui doivent nous quitter, je vous souhaite une belle fin de journée. Pour les autres, on reste en ligne pour justement tenter de vous apporter un éclairage nouveau. Je vous invite à nous suivre Récifade sur Twitter et Récifade.ca sur notre page, notre site Internet. Je prends le temps de remercier notre invité Benoît. Benoît nous a apporté un éclairage vraiment vraiment intéressant de nouvelles piste un nouveau sentier hein, qu'on peut-être on n'est pas prêt à explorer, mais que finalement il se présente à nous, puis on, on doit y aller. Alors c'est ce qui arrive peut-être pour vous ce matin avec l'annonce ministérielle. Je remercie Stéphanie, Yvon et Étienne qui étaient présents avec nous. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. On va maintenir l'enregistrement. Justement encore quelques instants pour les questions. Merci Nathalie. Merci oui. de votre invitation de votre confiance. Bravo ah. pour votre, euh, cette initiative de webinaire. Bravo. Tout à fait. Alors, on me demande de revenir à la diapo 63. Oui, tout à fait, celle-ci. Donc, euh, on a commencé à, avec Benoît à parler de l'affectif sur comment dégager le, engager le personnel pour élever les défis. Il nous resterait à parler de l'uniformisation des outils. Pour, qui correspondent aux besoins des apprentissages. On a commencé à parler de comment mettre en place une organisation scolaire flexible. Il va nous rester à parler de comment assurer un soutien logistique et technique à tout le monde, à parler des pratiques. On a parlait un peu à la fin dans notre réponse aux questions de cerner les pratiques qui ont le plus de chances de porter fruit. Donc, on va revenir là-dessus là, au cours de, des prochaines formations. Et comment accompagner, former, soutenir le personnel qui doit s'adapter à la situation. Donc, c'est des sujets qui nous restent à aborder avec vous si ça vous intéresse et ça se fera lors des prochaines rencontres. Donc, comme Nathalie le disait, ce serait important pour nous de savoir quand est-ce que le meilleur moment pour euh, vous contacter euh, pour euh, notre prochaine rencontre. Est-ce que c'est d'ici la fin de l'année ou on, on, va, on attend au mois d'août, soit au début d'août ou à la fin d'août, le dépendant des, des, des gens? Donc, nous allons prendre en note vos suggestions, vos commentaires à ce sujet-là. On va vous faire parvenir là une invitation. Excusez, ma caméra a été fermée. Je vais l'activer de nouveau. Alors, euh, on va vous faire parvenir justement euh, une invitation. Euh, je vois beaucoup de, de, de réponses là, euh, fin juin, début juillet. Il y en a qui me disent fin août. Il y en a qui m'ont dit demain, mais demain, nous animons une autre rencontre. Il faut avoir le temps de se préparer un petit peu, vous comprenez Très bien. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient prendre la parole et poser des questions, activer leur micro? Éric a... a levé la main. Je vais cesser le partage d'écran. eric je vais vous retrouver. Voilà, oui, je vous vois. Allez-y. Bonjour. Bonjour, Eric. Oui, euh, j'avais noté tantôt, juste parce que j'avais mal écrit ma question, là. Euh, vous avez parlé de quoi animation? Je me demande si vous euh, en avez déjà suggéré, par exemple, deux enseignants du deuxième cycle, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus fort en français, l'autre est plus fort en mathématiques? Dire, bien, OK, si je suis plus fort en français, je vais faire des capsules ou moi je vais animer en, en direct le côté français, mais toi, tu vas me supporter technologiquement pendant que je vais le faire, et toi, quand tu vas faire les mathématiques, fait on mélangerait nos deux classes, et puis à ce moment-là, les enseignants pourraient. Euh, fait que je me disais que ça pourrait peut-être être quelque chose. Je ne sais pas si vous en aviez déjà parlé, là, mais je me suis dit que ça peut être quelque chose de intéressant à suggérer, là, parce que je sais que dans des milieux où il y avait déjà des enseignants au primaire qui faisaient du co-enseignement, mais qui ont complètement laissé de tomber le co-enseignement quand c'est le temps de travailler à distance. Et là, je me dis, Ah, oh, ben, pourquoi vous n'avez pas maintenu cette approche-là je trouvais qui était intéressant? Là. Et euh, qu'est-ce que j'avais nommé aussi? Euh... Bon, ça va être ça pour tout de suite, là, c'était surtout cet élément-là. Merci. Bien, merci pour le partage. Effectivement que ce sont des idées très intéressantes. Je sais que dans certaines écoles secondaires, il y a déjà eu ce type de modèle-là de team teaching d'enseignants de, qui ne sont pas dans la même discipline et qui vont interagir en simultané justement à travers un, un même groupe. Éric, toi tu es dans la région de la Côte-Nord, vous avez beaucoup de petites écoles, les enseignants, ça fait plus des groupes plus fermés, on enseigne à peu près à tous les mêmes élèves, c'est sûr que dans des grosses écoles, le secondaire dans le milieu urbain, le deuxième cycle du secondaire, les groupes sont souvent très éclatés. Ce, ce genre d'enseignement, oui, il pourrait, je pourrais aller te soutenir pendant que toi tu vis et toi tu viens me soutenir, mais ce ne sera pas nécessairement les mêmes élèves. C'est juste la différence qu'il y a. Donc au niveau de la relation avec les élèves, c'est à peu que ce soit un défi un peu plus grand. Alors, on parle du deuxième cycle du secondaire, dans de grosses écoles secondaires. Il faut voir un peu comment on peut arriver à le faire. Puis peut-être des fois, c'est plus facile à ce moment-là, que ce soit avec un enseignant de la même discipline. Au moins, s'il y a un clavardage, bien, il va être plus à même de répondre. On est dans des enseignants un peu plus spécialisés, donc s'il y a des questions un petit peu plus pointues, l'enseignant risque d'être plus en mesure de répondre. Donc, pour voir, hein, du coup, selon le contexte, selon la grosseur de l'école, où est-ce qu'on est, c'est -ce qu pas toujours la même réponse qui est la bonne réponse. Et donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter, effectivement. Tout à fait, Benoît. D'autres qui aimeraient échanger avec nous pour confirmer que la majorité des personnes euh, s'est prononcée pour un troisième volet de formation fin juin et éventuellement en bonus un autre courant août. Mm -hmm. Mm -hmm. Intéressant. On va voir comment on peut mettre sur pied de nouvelles formations, de nouvelles rencontres et d'échanges hein, parce qu'on veut échanger avec vous. Mm -hmm. Très bien. Y a-t-il d'autres questions dans le clavardage, Stéphanie? J'en vois pas. Mais je défile rapidement non, il y en a pas. et dans le document questions-réponses, on a fait le tour. Sinon, je vous le rappelle à ceux et celles qui sont présents. Tout ça est enregistré. Nous allons prendre le temps de, de reproduire toutes les questions du clavardage dans le document questions-réponses et d'ajouter des éléments de réponse pour compléter ou étayer davantage euh, certaines des questions. Bien, alors bonne fin de journée à tous et à toutes.